Mais je veux que ce soit clair, la France est un partenaire extrêmement, extrêmement précieux, extrêmement, et une puissance en soi. La France est une puissance en soi, Jean-Claude Beaujau. Est-ce que le, le, le simple fait de devoir le rappeler n'est pas révélateur, finalement ben oui, vous savez, on a, on a été très contents. Beaucoup ont dit « enfin, Trump est parti, voici Biden ». On a mm. oublié qu'effectivement, le président des États-Unis euh, défendrait les intérêts américains, notamment les, les, la, la puissance américaine, mm. sa puissance économique. On voit bien, le président Biden nous dit euh, « il y a eu une maladresse », mais je rappelle que la maladresse, elle nous a coûté 50 milliards ça c'est une chose, donc il m'adresse à 50 milliards ça fait un peu cher, mmh. et puis il dit je croyais donc on est un peu dans, dans l'approximation l'air de dire ce sont mes collaborateurs donc il ment pas, il dit ce sont mes collaborateurs je n'étais pas très informé et donc je prends conscience et puis euh, on, on va réfléchir, on va regarder de l'avant il y a autre chose aussi, il ne faut pas oublier que euh, nous avons dans la zone nous avons les intérêts, nous allons avoir des, euh, des élections en Nouvelle-Calédonie il y a la présence française donc tout ça était important pour nous, je pense que c'est une mauvaise façon qu'on nous a fait en tout cas, les Américains, les Australiens, les Britanniques, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exaspérant. Cela étant dit, est-ce que le président français avait tellement le choix en disant bon ben c'est dont acte et puis regardons de l'avant, nous regardons de l'avant mm -hmm. Il n'avait pas tellement le choix parce que notre marge de manœuvre est faible. Il reste qu'effectivement, il faudra que Macron soit très fort il sur l'Europe pour pouvoir. Pouvez euh... sortir du commandement intégré. Certains le voulaient. C'est vrai. De oui, et et c'est vrai aussi, vous disiez à minima, c'est vrai que Joe Biden aurait pu faire le choix de passer par Paris oui. euh, avant d'arriver à Rome. Ce n'était pas très compliqué dans, dans, dans, rappelle, dans, le dans le trajet Je rappelle, oui, de, de je rappelle que le président français a attendu une heure et demie, oui. euh, le président américain, ce oui. qui là, là aussi était gênant. Mais effectivement, euh, est-ce que la France est encore une puissance qui compte les États-Unis Je pense qu'il faut dire clairement, le regard américain est essentiellement tourné vers l'Asie, la le Pacifique oui. et vers la Chine. Cela dit